Eva Avril. Alors qui es-tu euh, Je suis photographe, euh, j'habite Poitiers et je travaille aussi euh, à Poitiers euh, sur les commandes en photographie. Photographe, c'est le mot essentiel pour te définir euh, bah, En tant que personne Oui. Non, pas uniquement, je pense qu'il y a plein d'autres mots que photographe. <rire> Lequel tu retiendrais en plus euh, je suis Enthousiaste. Est-ce que c'est cet enthousiasme aussi, au-delà de la photographie, qui a fait que tu as intégré le groupe graphiste Oui, ouais. ouais. l'idée de vivre une, une nouvelle aventure, de travailler en équipe. Euh, ouais, ouais. je crois que ça fait partie de, de des choses que j'aime bien. Parce que finalement, être photographe, c'est être souvent seul. Oui, bah, c'est ce qui c'est ce qui fait d'ailleurs que vraiment euh, j'apprécie travailler en équipe. Ça change, ouais. et puis il y a une autre dynamique. Ça, trans ça transforme ta façon de, de faire, d'envisager tes photos, le fait d'être dans un groupe, d'être avec un groupe, d'échanger, ça euh, modifie ton regard peut-être bah, Là en l'occurrence sur cette mission, oui, puisque je ne suis pas une spécialiste en épigraphie, donc euh, évidemment en écoutant euh, les autres, je, je regarde euh, la pierre différemment, je regarde les signes différemment, c'est sûr, ouais tous les photographes ne partent pas en mission avec des épigraphistes Non, c'est une chance, je suis contente. C'est que de la chance Comment ça s'est passé exactement j'ai rencontré Estelle il y a quelques années, quand j'ai intégré le, le centre d'études, enfin le CESM, le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, à Poitiers. Et, et voilà, on a gardé contact. J'avais déjà travaillé avec eux sur des peintures murales. Donc là, c'était une occasion pour moi de de changer et d'être plus sur les inscriptions. Euh, il y a plusieurs manières de qualifier des photos. On parle de photos artistiques, de photos de mode... De... Ouais. On peut parler de photos scientifiques Oui, je pense. Je pense parce qu'il y a comme une sorte de cahier des charges. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils veulent pouvoir zoomer dans l'image pour vraiment voir les inscriptions. Ils veulent que ces images puissent être mises sur leur base de données une base de données scientifique, donc je pense que oui, il peut y avoir la photographie scientifique. Ça veut dire qu'il y a d'autres contraintes que si tu faisais un travail personnel euh, pas, pas tant que ça, pour autant. Pas tant que ça, puisque en termes de, de on travaille toujours avec la lumière, en fait. Donc euh, pour n'importe quelle commande, on va jouer avec la lumière, ou même pour euh, mon propre travail artistique, je joue aussi avec la lumière. Donc là, c'est un, un peu la même chose. Je joue aussi avec la lumière, même si c'est sur euh, des inscriptions. Au détour d'une conversation que j'ai surpris, j'avais toujours un peu les oreilles qui traînaient, ouais. j'ai entendu Estelle te dire euh, « n'oublie pas la part artistique qui est en toi quand tu fais nos photos ». Ça veut dire quoi Pour qu'une scientifique comme Estelle te propose cette liberté. Déjà, c'est assez rare parce que je pense qu'on pourrait s'attendre au contraire qu'elle essaie de, de, de trouver justement des contraintes qui te permettent d'avoir un travail très, très cadré, très normé. Et là, au contraire, c'est plutôt euh, « tu as carte blanche ». Oui, je pense que c'était un petit peu avec euh, cette idée-là. Euh, je pense que ce qu'elle avait envie de me dire, en fait, c'était de, de, de me laisser aller aussi, avec, euh, avec la possibilité peut-être de, de me détacher de, de ce qu'eux, ils voulaient précisément, de leur, euh, justement, de, un peu du cahier des charges dont je parlais tout à l'heure. Euh, voilà, euh, je pense qu'elle avait envie de me dire, euh, vas-y, fais-toi fais aussi plaisir. Et tu t'es fait plaisir et je me suis fait plaisir, oui. Il y a des photos que tu as… il y a des cadres que tu as, que tu as fait de façon un peu classique, normée, et qu'après tu as revu pour faire, pour faire le cliché supplémentaire qui, qui soit un peu plus personnel euh, bah, Sur les inscriptions, pas tant que ça. Mais quand on était dans l'église et qu'on a fait donc les inscriptions avec le, les peintures murales, un peu plus. Mais c'est lié en fait euh, au, au, au matériau, c'est-à-dire que le, le, euh, la peinture murale permet peut-être plus cette liberté qu'on a moins avec l'inscription. Enfin, que j'ai moins eu avec l'inscription. Ça veut dire que tu te sens des plus libre avec ton cadre, par exemple Comment tu définis tes cadres quand tu fais une photo ben, Avec l'inscription, du coup, euh, le cadre est, est vraiment lié à, à, à, au format que prend l'inscription à la taille des lettres, à la taille de la, de la pierre. Euh, effectivement euh, la liberté a été peut-être un peu plus simple avec le, la peinture murale puisque là c'est très, très imagé donc il euh, y, y a des cadres où on peut plus facilement euh, euh, se poser la question qu'est-ce que je mets hors champ et qu'est-ce qui rentre dans le champ peut-être plus avec la peinture murale que pour les inscriptions ça veut dire que quelque part tu peux embarquer il parlait d'intuition de temps en temps parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il les chercheurs puissent travailler que sur photo, à la limite, ils ne sont pas obligés de se déplacer ou à l'autre bout du monde pour aller voir une inscription. Pourtant, c'est essentiel pour eux. Parce que quand ouais. ils se trouvent devant l'objet, dans l'inscription, ils parlent d'intuition à ce moment-là. Est-ce que tu leur laisses cette part, cette place d'intuition, cette part d'intuition dans tes clichés Est-ce que tu essaies de jouer avec ça ah, C'est pas évident, je sais pas. Euh... Bah, certainement un peu, et je pas forcément mis de mots dessus, j'ai pas forcément réfléchi, mais. Euh... J'imagine que oui, parce que c'est comme ça que je fonctionne en fait, toujours. Donc, euh, je pense que là aussi, de la même manière que les autres fois, c'est ce qui c'est ce qui s'est passé. Ouais. Je laisse au libre cours un peu, tout en respectant ce qui, ce qui m'est demandé en fait. Ouais. Il y a une image qui te reste de cette mission euh... Qu'elle soit épigraphique ou non Oui, elle serait, alors, elle serait enfin, une image une, photo, une image photographique. Une image photographique, ouais. Une image ou alors celle que tu n'as pas faite mais que tu as gardée et que tu dis « ça, j'aurais dû la faire ». Mais j'étais prise par le temps, j'étais prise par les contraintes, etc. Euh, je crois que j'ai vraiment aimé prendre en photo les, euh, les mains, euh, enfin, le, le, dessin, euh, le dessin des mains que je trouvais assez euh, exceptionnel, ou, euh, ou la barbe qu'on a plusieurs fois euh, vue, les yeux, les visages. Euh, mais bon, c'est moins d'inscriptions, alors. <rire> du coup, bon. Là, tu es en train de décrire une personne, alors que ce que l'on a vu, c'était euh, des dessins, c'était des, des graffitis, c'était les des dessins de représentation d'un défunt même sur une plaque de une ouais. ton, plaque funéraire, mais tu en parles comme d'une personne. Tu as touché la personne derrière ces gravures. Bah, enfin, toucher physiquement, oui, ça donne envie. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin de venir sur place. Ouais. C'est parce que c'est le moment où ils peuvent toucher la pierre, ils peuvent toucher les, euh, les lettres, ils peuvent, euh, ils peuvent vraiment se rendre compte de la profondeur. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est très important pour eux d'être sur place. Et du coup, ça aussi, je l'ai ressenti, euh, le contact avec l'objet en fait. Et derrière l'objet, il y avait quelqu'un des fois Je sais pas. Il y avait un barbu, il y avait une, une jolie femme qui tenait ses mains jointes. Tu as imaginé parfois la vie de ces gens-là ou pas Tu t'es laissé embarquer comme si tu étais dans une séance de portrait. Euh, Parce que parfois, je t'ai vu concentré plus, et j'avais vraiment l'impression que tu photographiais quelqu'un. Ben J'ai plus eu tendance à penser à celui qui le faisait. Comment il le faisait, pourquoi, euh, pourquoi cette représentation, pourquoi... Euh, euh, ouais, à l'époque à laquelle il le faisait, se dire que c'est ici depuis euh, tellement longtemps et c'est encore là, ça a encore une trace. Finalement, la photo que tu aurais aimé faire, c'est celui qui était en train de graver cette image. Ah peut-être <rire> Peut-être, je ne sais pas Alors, Comme on est vraiment curieux et oui, très curieux on a vu un peu ton travail mais ça c'est toi qui nous l'as présenté donc euh, euh, tu aimes bien la mise en scène en photo aussi tu aimes bien faire des mises en scène si tu avais dû faire la photo du groupe graphiste ici, qu'est-ce que tu aurais fait comme mise en scène pour faire la photo du groupe Une photo de groupe euh... Je pense que je les aurais installés dans une des pièces qu'on a, qu a traversées parmi toutes celles, à différents endroits, dans différentes positions, avec différents éclairages. Ça aurait pris du temps, mais je pense que ça, serait, ça aurait été quelque chose comme ça. Ça aurait été une addition de, de personnalité, de singularité, plus qu'une photo de, de vacances oui. Ouais. oui, oui, oui, oui. Entre ce, euh, ils ont tous un rôle, en fait. Ouais. Donc, euh, je les aurais certainement mis dans leur propre rôle, euh, figés dans leur propre rôle, mais euh, figé dans leur propre rôle, et puis, euh, puis j'aurais fait le cliché, euh, ouais, ce cliché-là. Et Tu avais un rôle, toi aussi. Et ben bah, oui. As oui. Sent... Tu as senti leur attente j'ai entendu souvent, Eva, tu peux venir, Eva, ouais. Tu... Ouais. Oui, c'est certain. Ouais. Certains parce qu'ils en ont besoin pour, euh, pour leur propre recherche et après aussi pour toutes les publications. Donc, le... les clichés sont, sont, sont, relat... enfin, sont importants pour eux. Donc cette mission graphiste est un enjeu important pour Estelle, pour toute l'équipe. Donc on la joue collectif, Bonjour. on donne le meilleur de soi-même pour le groupe, pour la mission. Et c'est aussi un enjeu personnel. Le tien c'était quel était ton enjeu personnel dans cette histoire D'abord répondre à leurs attentes, faire évidemment les clichés dont ils ont besoin pour leur recherche, pour leur publication. Et puis moi prendre plaisir à le faire. Euh, ouais, c'est ouais. le plaisir, c'est la dimension plaisir qui te, qui te fait choisir tel ou tel projet. Oui, ouais. Ça n'a pas toujours été le cas, mais euh, depuis quelques années, c'est euh, effectivement ce qui est de plus en plus de, de plus en plus important. Alors c'était quoi le cheminement avant ces années plaisir et jusqu'à ces années plaisir Comment tu par quel chemin tu t'es faufilé pour, euh, pour euh... arriver jusqu'à jusqu'à Chypre, à l'Arnaca sur cette bah, terrasse c'est souvent des opportunités finalement. Et je, je... Ouais, je, suis assez, je suis assez à l'écoute des opportunités qui, qui viennent à moi. Je, je laisse aller les choses et puis euh, je vois où ça me mène. Mmh. <rire> tu es plutôt euh, marin sur un bateau qui, au gré des vents, choisit sa direction et son cap ou, euh... Ou tu es plutôt euh, randonneur qui étudie le parcours et qui dit tiens je vais aller jusque là, je euh, j'ai tel objectif, euh, telle montagne à gravir. Euh, oh, Vas-y, t'as un, un peu des deux, j'aurais envie de dire. <rire> un peu des deux parce que effectivement je, je laisse les choses venir à moi et en même temps euh, photographiquement parlant je les construis. Je construis, pas, je construis beaucoup mes images, je passe du temps à parfois les dessiner, à étudier la lumière, à me poser euh, la question euh, où, euh, où je place soit les personnes, soit les objets, ou même un paysage d'ailleurs. Donc il euh, y a aussi de l'instinct et beaucoup de réflexion. C'est. Euh, ouais, les deux. Parce euh, que la, on... tête et le... la tête et le cœur. Parce que quand on... parfois on pense photographier, on pense à capturer un instant fugace. Toi j'ai l'impression que tu veux retenir le temps. Ce serait plus ça, oui. Oui, effectivement. Euh... Garder, garder garder une trace, enfin, euh, ouais. mettre, mettre, euh, mettre sur papier, sur pellicule, enfin c'est mmh. plus une pellicule maintenant, mais euh, je travaille en numérique, mais euh, euh, compiler les traces. Ouais. C'est quelque chose qui t'inquiète, le temps qui s'effiloche comme ça, que tu veux le capturer, que tu veux l'organiser, que tu veux le, le conserver ouais, je suppose. Certaines... Euh, Ouais, peut-être une peur de la mort, je ne sais pas, <rire> j'imagine, <rire> si on pousse jusqu'au bout. Sur quel projet tu t'investis le plus aujourd'hui, à part celui-ci, qui, qui te. qui te réveille peut-être la nuit, qui te, que tu veux mener à bien, un projet euh, qui te tient à cœur. Bah, Un projet que j'ai commencé avec euh, ma grand-mère, euh, qui est un projet qui, enfin, qui est plus une collaboration, en fait, entre euh, enfin, en, ensemble. Euh, il me tient à cœur parce que, enfin, parce que je pense que c'est la dernière chose que je vais certainement faire avec elle. Euh... Voilà. Si tu n'avais pas été photographe, qu'est-ce que tu aurais été Si je n'avais pas été photographe, euh... je ne sais pas. J'ai commencé la photo il y a tellement longtemps, je ne sais pas du tout où j'aurais été, été, je ne sais, oh, sais pas. Tu te souviens de ton premier appareil photo euh, oui, oui, oui. C'est toi qui l'avais demandé ou on te l'avait mis dans les mains comme ça et sans Non, c'est celui de mon père. Et euh, bah, j'ai commencé à prendre de, des photos euh, en vacances avec eux. Il m'a montré comment ça fonctionnait. Puis après, je ne me suis jamais arrêtée. Donc c'est une passion, c'est presque une vocation. C'est évident, c'est toi la photographie. Bah, c'est vrai que j'ai pas trop. Euh, je, euh, oui. Oui, parce que, parce que je ne me suis jamais posé d'autres questions, donc je suppose qu'effectivement, c'était assez naturel. Tu transmets ta passion euh... Enfin, à, comment ça À qui Comment À des jeunes qui, peut-être, aimeraient faire de la photographie, qui se disent oh, « c'est chouette, son métier, elle est partie sur des archéologues, des épigraphistes, elle voyage, oui. elle envie... Ouais. Euh... » Oui, je le, je le transmets, sous forme d'ateliers, de, de, de workshops. Euh, avec soit des étudiants. Euh, J'ai beaucoup fait aussi d'interventions euh, en milieu scolaire. Disons que ça me paraît important qu'il y ait une certaine éducation à l'image. Parce qu'en fait, il y a tellement, tellement d'images aujourd'hui que je pense que euh, ils ont, les jeunes doivent comprendre en fait, que derrière une image, il y a une intention. Il y a un photographe, qu'il soit amateur ou pas, ou professionnel, peu importe, et, euh, et qu'on qu doit apprendre à lire une image pour, pour, pour la comprendre, en fait, tout simplement. Quand on se balade, là, on s'est baladé sur, euh, que ce soit à Nicosie ou à l'Arnaca, on voit, on voit tous ces garçons, toutes ces filles, qui n'arrêtent pas de se faire des selfies, on les voit <rire> se pomponner, monter, marcher le long de la plage, c'est le règne de la photo et de, ouais. de l'autoportrait. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qui, qui a cette éducation à l'image, justement Pourquoi pas Pourquoi pas, finalement Mais, mais euh, juste avoir conscience, en fait, conscience de pourquoi on le fait. Et, et, euh, et, et si on le met, sur les, par exemple, sur les réseaux sociaux, être capable, en fait, d'avoir des limites, se dire pourquoi... Euh, ouais, ce... ce, ce dire pourquoi on le fait et, et, et, et du coup peut-être euh, euh, ouais, apprendre à enfin ou comprendre exactement quels sont les l'impact que ça peut avoir mais après euh, c'est aussi le, le enfin, c'est le temps qui veut ça c'est une pratique qui se fait tellement aujourd'hui que on peut dire ça me paraît euh, ils ont besoin de laisser une trace, un peu comme les, les gens qui faisaient des graffitis qu'on a essayé de trouver sur, les, sur les, les, les tombes, sur les murs des, des églises. Est-ce que ça, ça participe de cette même, ce même besoin de dire j'existe et puis je le poste, je le poste sur un mur, je le poste je sais pas, sur, sur l'épitaphe de quelqu'un le... Est-ce que c'est la même bah, chose <rire> La même démarche. Est-ce que c'est la même démarche Est-ce qu'on n'a pas vu des. Euh, là, les sur la plage avec les selfies, les mêmes personnes qui faisaient des graffitis sur les murs des églises il y a quelques années. Peut-être, mais le côté inquiétant, c'est que s'ils n'en ont pas forcément conscience, du coup, c'est comme une vie virtuelle. Et ça, ça me paraît beaucoup plus, euh, plus grave, en fait. De se dire, si, si en fait, le, le selfie, c'est juste la représentation de soi et en qu'on fait, ne vit pas le moment où on le vit qu'à travers le, le poste qu'on fait, euh, je pense que là, on peut avoir des... Enfin, c'est dangereux, ça me semble être très dangereux. Le selfie, l'auteur est, enfin, est, la, est, la, est, est aussi celui qui est représenté. Alors que le graveur de pierre, il ne se représente pas forcément lui-même. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est de laisser une trace. Ça reste laisser une trace, enfin qui est quand même virtuelle et numérique. Quelle trace tu as envie de laisser, toi Est-ce que tes photos sont autant de traces de toi pour te comprendre pour euh, savoir qui tu es euh, je sais pas, redis-moi. <rire> est-ce que si on, on regarde toutes tes photos aujourd'hui, et ouais. si dans, dans 100 ans on regarde toutes tes photos, est-ce qu'on verra apparaître euh, qui tu es J'espère. J'espère. Mais c'est très difficile pour moi de dire ça. Je ne sais, sais pas. Je ne suis pas une, une, une auteure qui, a, qui parle assez facilement. De... de ce que je fais. Il faut regarder tes images. Voilà, il faut les regarder, exactement. <rire> tu sais, puisqu'on parlait de, de siècles avant, re, si on remonte dans le temps, de toutes les, tous les personnages que tu as photographiés, qui étaient gravés, ouais. est-ce qu'il y en a un qui t'a dit « Celui-là, j'aurais bien aimé le rencontrer, aller boire, aller boire une bière avec lui, tiens. Je ne sais pas, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai souvent, souvent pensé plus à la personne qui l'a fait plutôt qu'à qu la représentation de.. Ou alors un sculpteur, à ah, celui-là. Ouais, bah, euh, oui, oui, le sculpteur, oui. oui. Ouais. Assez facilement, je, je, je, je, je prendrais plaisir à discuter avec le sculpteur. <rire> S'il était là, encore. Allez, pour terminer, euh, je sais pas, un conseil de lecture, euh, d'images à regarder, de photos à, à observer de près que tu aimerais partager avec quelqu'un, ou un film. Ou un lieu qu'il faut aller voir pour euh, éduquer ce regard euh... Moi, j'ai un peu mes photographes de, de prédilection, mais est-ce que, est que pour autant, euh, ils sont plus importants que, que d'autres Je pense que l'idée, c'est surtout, en fait, pour s'éduquer à l'image, il faut regarder, donc euh, aller vers ce qu'on aime, et puis aussi euh, se forcer à, à, regarder, à aller voir aussi ce qui, ce qui nous attire moins. Et puis, euh, et puis, pas hésiter à se poser la question comment, enfin, quel était le message Ou, euh, ou comment, comment le photographe a joué avec la lumière pour, euh, pour dire ce qu'il avait envie de dire ou pour faire sentir ce qu'il avait envie de, de faire ressentir. Une Donc. photo sur laquelle tu es restée... Tu es toujours euh, euh, admirative quand tu la regardes. Euh, moi, j'ai été énormément bercée par les photos euh, de... Bon, il y en a eu plusieurs en même temps, mais... Euh... Euh, le Bresson par exemple euh, et pourtant c'est pas du tout ce que je fais moi-même, c'est ça qui est assez, euh, assez drôle euh... ça veut dire que derrière une photo, il y a autre chose que ce que l'on voit et ce que tu vois chez Bresson, c'est pas obligatoirement l'image qui te plaît mais tu as décidé autre chose qui t'a touché ouais, euh, notamment l'instantané euh, bah, ce que j'aimais bien avec ce que j'aime bien avec euh, toute, toute sa... sa, sa... Sa monographie, c'est justement ce, l'œil qu'il avait... Enfin, le, le, le, il, arrive, il arrivait toujours à, à, à être juste au bon moment. Quelque chose à rajouter euh, Non. C'est important pour toi qu'on n'a pas évoqué, que tu voudrais dire un message, euh, une réflexion, euh, une colère euh, Non, ça va.